Je suis Serge Prokofiev, je vais vous raconter mon histoire. Je suis russe, j'habite à Saint-Pétersbourg et à Moscou. J'adore mon pays, mais si vous voulez venir en hiver, faites attention, il fait très froid. J'ai appris le piano en grande section avec ma maman. Je suis pianiste et compositeur, j'adore écrire de la musique. Je suis très fort en échec, j'ai gagné plein de concours. J'ai beaucoup voyagé en Amérique. New York, à Chicago, au Japon et en France. J'adore la France. Vous savez pourquoi Je suis un gros gourmand. Miam, miam Oh, que c'est bon Même ma maman est venue est venue vivre à Paris avec moi. Je vous présente mon ami Chagall. Il est russe, il est peintre et il adore Paris. Vous connaissez l'opéra Garnier C'est lui qui a peint le plafond du théâtre. Formidable! Magnifique! Quelquefois, il peint des grands tableaux. Après avoir passé un bon séjour à Paris, je retourne en Russie. J'ai rencontré une dame. Elle m'appelle tous les jours pour me demander de composer une musique pour les enfants. Je suis très occupée. Bon, d'accord, j'accepte. J'ai mis du cœur pour ce morceau. Écoutez et regardez bien. Tellement de succès, je suis fière de moi. Avant de commencer, il faut d'abord reconnaître la relation entre les personnages et les instruments. Voici Pierre qui représente le quatuor à cordes. Voici l'oiseau qui est représenté par la flûte traversière. Voici le chat qui est représenté par la clarinette. Voici le canard qui est représenté par leau bois. le grand-père qui est représenté par le basson. Les chasseurs sont représentés par des timbales. Enfin, le terrible loup est représenté par les trois corps. Ah Maintenant, l'histoire commence. Écoutez et ouvrez grand vos oreilles. Il était de nouveau un petit garçon qui s'appelait Pierre. Il vivait dans une maison avec son grand-père. Coucou papy. Pierre aimait beaucoup les matrioshkas. Il y en avait plein à regarder. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un beau matin, Pierre prit son petit déjeuner et partit se promener dans le jardin. De l'étang, il rencontra son ami l'oiseau. L'oiseau mit à volter, j'ai tout joyeux. Le canard qui était en train de dormir se réveilla parce que Pierre et l'oiseau faisaient beaucoup trop de bruit. Chut! Il fit quelques pas près de l'eau et plongea dans la mare. L'oiseau arriva et comme d'habitude, ils commencèrent à se disputer. Le canard se moquait de l'oiseau qui ne savait pas nager. Et l'oiseau se moquait du canard qui ne savait pas voler. L'oiseau, fatigué de la discussion, décida de tourner le dos au canard. Le canard, tout fier de sa victoire, commença à nager dans la mare. Le chat très malin voulut profiter pour attraper l'oiseau. Attention cria Pierre. L'oiseau monde vit sur le chapeau de Pierre. Pierre demande au chat de s'excuser d'avoir fait peur à l'oiseau. Tout à coup, grand-père arriva. Grand-père est furieux et interdit Pierre de sortir. Car le loup rôde dans les parages. Ha ha ha, je suis de retour Oh non, on est effrayé J'ai eu très faim Le loup vit le canard dans la mare Il s'approcha tout doucement Le canard désespéré se mit à courir Coin, coin, coin, coin Mais le loup courait plus vite Hélas, il l'avala d'un seul coup Passe le pauvre canard J'ai une idée, je vais m'échapper de la maison et je vais attraper le loup avec une corde. Pierre dit à l'oiseau de voler autour du loup pour le distraire. Pierre en profita pour lui passer une corde par derrière. ce temps-là, les chasseurs qui poursuivaient le loup arrivaient. Ils sont impressionnés par le courage de Pierre, puis emmènent le loup aux zoo. Attention, l'histoire n'est pas encore finie. Le canard a réussi à sortir du ventre du loup. Il est tellement heureux de retrouver ses amis. Le grand-père n'est pas très content de Pierre. Tu te rends compte, lui dit-il. Imagine si le loup t'avait avalé. Ne fais plus jamais ça, mon chéri. Mais Pierre ne l'écoute même pas. Il est très fier de lui. Il se sent comme un super-héros. Quelle journée Jamais il n'oubliera cette aventure. Et voilà, mon histoire est finie. Avez-vous bien compris Moi maintenant, je vais jouer aux échecs. A bientôt